Arriver là. Dans la rue, l'initiative surprend. Alors on encourage, on encourage, on encourage la violence, on encourage la. Je ne comprends pas. Une cagnotte qui dépasse un tel montant, euh, c'est juste. Euh, c'est ouf quoi. Dans la matinée, le site de collecte a supprimé l'affichage du montant car la cagnotte suscite la polémique. Une pétition a même été lancée pour qu'une partie de la somme soit reversée. Il est impensable de gagner de l'argent pour avoir commis cet acte dans la classe politique, des qu réactions coup, les quasi unanime côté gouvernement. À ce sujet, parce que ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est pas une Soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager.